Et bienvenue dans votre magazine ICC L'Actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. à de toi Allez Il dit « La terre entière et quoi Et quoi ?» Bonsoir à tous, c'est un privilège et une grâce que d'avoir été en Guyane, alors je suis arrivé ça fait 4 jours à peu près, 4 jours que je suis arrivé en Guyane et mon dieu waouh le campus de Guyane franchement je bénis dieu pour l'énergie, la synergie, pour la grâce de Dieu qui repose sur ce campus, pour le dynamisme des gens, pour le côté pragmatique, pour franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai pu voir ici, je rends grâce à Dieu pour l'atmosphère qu'on a trouvée ici, une atmosphère où franchement Dieu fait énormément de choses et je bénis Dieu d'avoir participé à cette aventure de 12 jours d'adoration, 12 soirées d'adoration, ce qui ne court pas les rues en fait dans les églises, franchement 12 soirées d'adoration pour donner l'honneur, pour donner la place à l'Esprit de Dieu, pour honorer Dieu, glorifier Dieu franchement, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et... Je vous invite à ne pas louper la prochaine occasion où il y aura 12 jours, où il y aura un autre programme, peu importe. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là qu'il faut être. Je vous aime très fort, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ça a été, euh, ça a été un honneur pour nous de venir pour cette euh, première édition des, ces soirées de euh, ces douze soirées de louange et adoration. Donc, vraiment, ça a été un honneur pour nous, un privilège de servir ici à ICC Guyane. Et euh, une grande expérience pour nous, très enrichissante également content de, de rencontrer nos frères et sœurs, de, de communier avec eux vraiment dans la joie, la bonne humeur. En tout cas, on grâce aussi à Dieu pour la ferveur du peuple que le Seigneur a en Guyane. Ouais. C'était des moments glorieux et euh, vraiment nous avons été plus que nous-mêmes bénis euh, par cette mission et surtout de rencontrer une famille aussi... Euh, embrasés, zélé, passionnés pour le Seigneur. Donc on prend grâce à Dieu on a passé de merveilleux moments dans sa présence. Donc, euh, Rendez-vous l'année prochaine. Et rendez-vous à l'année prochaine. prochaine. Dieu voulant <rire> <rire> Notre dynamique de temps de prière se poursuit sur l'application Zoom du lundi au vendredi de 5h à 6h. Lundi, à 19h, nous serons au campus pour notre temps d'adoration, 1 heure dans sa présence. Mardi, de 19h30 à 21h, les familles d'impact se retrouveront en présentiel. Pour connaître la famille d'impact qui est la plus proche de chez vous, nous vous invitons à vous rapprocher du stand « Groupe d'impact » situé à l'extérieur sous le chapiteau. Mercredi, nous nous retrouverons au campus de 12h à 13h pour le midi en prière. Nous nous retrouverons vendredi à 19h pour atmosphère de prière prophétique. Et juste après, de 22h à minuit, nous aurons notre mini-veillée de prière. Et enfin, dimanche pour nos deux cultes de célébration, de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h. Chers parents, le département Impact Junior convie tous les enfants âgés de 4 à 12 ans à une après-midi récréative le mercredi 1er mars de 14h à 17h à l'église de Cayenne autour de différents jeux et activités. Afin que vos enfants soient à l'aise pour les activités, une tenue, des chaussures de sport ainsi qu'une casquette sont demandées. Nous les attendons nombreux. Les voeux sur Parcoursup se clôture le 9 mars et tu n'as encore aucune idée des choix à faire ni du métier que tu voudrais exercer plus tard Tu as entamé des études mais tu n'es pas convaincu d'avoir choisi la bonne filière Tu t'y es même inscrit par dépit Je trouve ma voie est une après-midi d'orientation pas comme les autres qui pourra t'aider assurément à voir plus clair. Nous parlerons des métiers porteurs en Guyane et de l'entrepreneuriat si tu es un chef d'entreprise en devenir. Des professionnels viendront également à ta rencontre pour te parler de leur métier et tu pourras également leur poser tes questions. Des stands de se également à ta disposition pour des échanges plus personnels avec les professionnels de ton choix. Tu as rendez-vous samedi 4 mars à 13h45 à l'église de ICC Cayenne. Pardonne aussi à ton entourage Et voilà, c'est tout pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.